Je vais tout d'abord te guider pour atteindre un état méditatif profond. Nous allons activer ton subconscient pour commencer à manifester l'abondance et la richesse dans ta vie. Ferme les yeux et calme ton esprit. Commençons par deux respirations longues et profondes. Porte ton attention sur tes tempes, ton front et sur l'espace entre tes deux yeux Et détends chacune de ces parties Ensuite, porte ton attention sur tes yeux … et détends-les … puis ton nez … ta mâchoire et ta langue … ta tête tout entière, ta gorge et ton cou, tes épaules. tes bras, tes coudes, tes avant-bras, tes poignets, tes mains et tes doigts. ta poitrine, ton cœur et le haut de ton dos, ton ventre, tes fesses et le bas de ton dos. Tes cuisses, genoux, mollets, chevilles, pieds et orteils. Ressens ton corps tout entier, calme, serein, et détendu. Imagine maintenant un faisceau de lumière blanche et brillante, partant du centre de la terre et remontant jusqu'à la plante de tes pieds sans cette lumière entrer par tes pieds et remonter doucement à travers ton corps pour ressortir par l'eau de ta tête ce faisceau de lumière Aligne tous tes chakras sur son passage. Ressens ce vaisseau de lumière qui nettoie et libère toute l'énergie stagnante dont tu n'as plus besoin. Sens ton corps qui s'aligne énergétiquement. Abandonne-toi à cette énergie chaude et agréable qui rayonne à travers toi. instants pour t'enfoncer encore plus profondément dans cet état méditatif profond et laisse-le t'envahir. Positives puissantes. Tu répéteras chacune d'elles trois fois pour les ancrer profondément dans ton subconscient. Ne laisse pas tes pensées interférer et reste détendu. Répète ces affirmations après moi à voix haute ou bien dans ta tête. Je suis ouverte.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 L'univers pourvoit à tous mes besoins. L'univers pourvoit à tous mes besoins. L'argent est une source illimitée. L'argent est une source illimitée. L'argent est une source illimitée. Je vibre le succès, l'abondance et la richesse. Je vibre le succès, l'abondance et la richesse. Je vibre le succès, l'abondance et la richesse.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 Je suis libre financièrement et je peux faire ce que je souhaite. Je baigne dans l'abondance. Je baigne dans l'abondance. Je baigne dans l'abondance. Je suis un aimant qui attire l'argent. Je suis un aimant qui attire l'argent. Je suis un aimant qui attire l'argent. Tout ce que je désire coule vers moi sans effort. Tout ce que je désire coule vers moi sans effort. Tout ce que je désire, coule vers moi sans effort Je suis aligné avec l'énergie de l'argent Je suis aligné avec l'énergie de l'argent Je suis aligné avec l'énergie de l'argent J'attire des miracles dans ma vie J'attire des miracles dans ma vie. J'attire des miracles dans ma vie. L'argent vient à moi par des sources inattendues. L'argent vient à moi par des sources inattendues. L'argent vient à moi par des sources inattendues.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 Pour toutes ces richesses qui viennent à moi. Respire profondément et reconnecte-toi en douceur au moment présent. Maintenant, ouvrir les yeux.